C'est pour, pour pour Martine Lucrez, qui aimerait avoir des nouvelles de son mari. Ce mari qui est parti le 26 du 8 2013. Il se nomme Albert. Albert, qui est né le 28 du 1935 et qui est parti le 26 du 8 2013. C'est pour Martine, votre femme. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Albert. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît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 Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Albert, un message pour votre femme yeah <laughs> Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Votre femme vous embrasse. Et je vous remercie si vous m'avez répondu, monsieur. Au revoir, monsieur Albert. Merci, mon guide Joseph. Vous pouvez le raccompagner. Au revoir, monsieur. Merci. Merci. Merci. Merci. Et merci de m'avoir répondu. Et merci de m'avoir répondu. Et merci de m'avoir répondu. répondu. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 16 juin 2020. Je fais cette TCI, la demande de ring de Blech, de Serre, qui aimerait recevoir un message de son grand-père, André. André Fromont qui est parti le 27 avril 1968. Merci mon Voilà, donc j'appelle Monsieur Fromon, André. Bonjour Monsieur Fromont. Bonjour, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît oui. Merci une de Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur Votre petite fille aimerait savoir si vous allez bien. Sandrine. Mm -hmm. Pourriez-vous s'il vous plaît monsieur André un message à lui transmettre? Oui. Êtes-vous en paix, s'il vous plaît Un simple lui ferait l'affaire. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur, si vous m'avez répondu. Je vous laisse repartir. Bah, avant votre petite fille, vous met un bisou, bien sûr. Et je vous re laisse repartir dans la lumière. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, mon guide, de le raccompagner. Au revoir. Who you be Je fais cette demande de contact pour Lamia Gilardino. Lamia Gilardino, qui aimerait recevoir des nouvelles de son beau-père. Donc, c'est son beau-père bon qui s'appelle Jean-Pierre Gilardino. Jean-Pierre Gilardino qui est né le 21 du 9 1941. Je n'ai pas la date du départ. Je vais essayer comme ça. Merci mon guide. Voilà. D'autres, j'appelle Jean-Pierre Gilardino. Bonjour Monsieur Jean-Pierre. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Merci. Merci. Merci. Merci. Vous entendez, vous aussi, vous êtes sympa. Merci. Euh, Est-ce que vous allez bien euh Auriez-vous un message pour Lamia, s'il vous plaît Vous lui mentez terriblement, monsieur. Jean-Pierre. <t 'en> euh, Êtes-vous dans, êtes dans la lumière, s'il vous plaît s'il vous plaît? La mienne vous envoie un bisou, Monsieur Jean-Pierre. Basse pour toi, mis à l'heure du second. Basse pour toi, mis à Je vous remercie, monsieur, si vous m'avez répondu. Euh, je vous laisse retourner dans la lumière. Merci, monsieur Jean-Pierre. Au revoir. Mon guide, vous pouvez le raccompagner, s'il vous plaît. Merci à vous, mon guide Joseph. Edith Forger aimerait avoir des nouvelles de son ami. Son ami Christiane, qui est né le 31 mai 1956 et qui est parti le 1er juillet 2019. Merci maudite. Je crois que c'est le dernier pour aujourd'hui. J'appelle Christiane pour Edith Forger. Bonjour madame Christiane. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît Est-ce que vous allez bien Auriez-vous, s'il vous plaît, un message pour votre ami Edith You should Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Christiane je vous ai entendu. Je vous remercie, madame, de m'avoir répondu. Vous pouvez remonter dans la lumière. Je remercie mon guide, Joseph, et tous les êtres supérieurs de lumière, de midi dans cette haute Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes le 15 du 6 2020 Je fais ce contact à la demande d'Ophélie Vaux. Vaux, qui aimerait recevoir des nouvelles de sa grand-mère maternelle. Elle aimerait savoir si sa grand-mère maternelle aurait un message pour elle. Elle serait partie le 10 octobre 2010, 12 le 10 octobre 2012 et elle se nomme Simone Paris. Simone Paris pour Ophélie Vogue. Merci Megli. Donc j'appelle Simone, Madame Simone. Merci Madame Simone. Bonjour Madame Simone. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Merci. Merci. Auriez-vous un message à transmettre à votre petite fille, s'il vous plaît Est-ce que vous allez bien, madame Simone mm. Mm. Parlez assez fort, s'il vous plaît. Merci. Un simple oui ferait l'affaire. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît Votre petite fille vous embrasse. Elle vous envoie un gros bisous. Merci, madame Simone, si vous m'avez répondu. Merci, dit de la rediriger vers la lumière. Au revoir, madame. Je fais cette demande de contact pour Amélie Jonathan Sata Murice. Amélie Jonathan Zata Meuriz, qui aimerait avoir des nouvelles de sa maman, Nadine Louis, qui est née le 25 octobre 1948 en Belgique. Je n'ai pas la date du départ, je vais essayer comme ça. Mais Did j'ai besoin de vous. Donc je voudrais avoir un message de Nadine Louis pour sa fille Amélie Jonathan. Merci beaucoup. Bonjour Nadine, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Auriez-vous, s'il vous plaît, madame Nadine, un message pour votre fille Dans la lumière, s'il vous plaît, madame. Attendez, je compte pas ça. Attendez, je compte pas ça. Attendez, je compte pas ça. Oui, madame Louise Nadine, êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît? Merci. Internet. Internet. Internet. Internet. Internet. Internet. Votre fille Amélie, vous envoie un gros bisou. Thank you.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 Êtes-vous en paix, s'il vous plaît, madame Je vous remercie, madame Nadine Louis, si vous m'avez répondu. Merci, Maudit Joseph, vous pouvez la raccompagner. Au revoir, madame. Vous pouvez retourner dans la lumière. Maudit va vous raccompagner. Au revoir.